Bon, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais comme je me suis fait une petite entorse, j'ai enfin le temps de faire un petit peu de montage. Notamment le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me suis rendu compte en faisant le montage justement que malheureusement il me manque une intro, il me manque une séquence de fin et c'est un petit peu dommage parce que cette vidéo... Coucou mon cœur. Parce que cette vidéo, euh, c'est la vidéo du van tour de quelqu'un d'autre, d'un autre van. Et malheureusement, j'ai pas pensé à lui faire faire euh, une introduction et à le faire parler. Donc euh, je vais vous expliquer un petit peu moi-même. Alors ce van tour, c'est le van tour du van de José. José que j'ai rencontré d'abord sur Instagram. Et que je suis ensuite allée voir. Euh, sur mon pendant mon voyage de l'année dernière enfin c'était en début d'année et José il est il a la particularité d'être en fauteuil roulant donc en fait tout son van il a aménagé en fonction de son handicap de sa taille vous allez voir l'aménagement en fait est vraiment adapté à, à ses besoins à lui et euh, il y a une autre chose que j'ai trouvé hyper cool c'est qu'en fait euh, tout son van il a été aménagé avec l'aide et la solidarité euh, d'autres personnes en fait, qui sont venues et qui l'ont aidé à bricoler etc parce qu'on ne s'en rend pas compte mais euh, il a beau avoir des bras qui fonctionnent par exemple comme il m'expliquait euh, s'il prend une perceuse et qu'il force dans le mur bah, son fauteuil il recule s'il le bloque son fauteuil il bascule donc en fait il y a plein de choses qu'il n'est pas capable de faire euh, mais euh, il a quand même imaginé euh, un aménagement euh, qui lui convenait et euh, je trouve ça top qu'il ait réussi à le faire faire par des gens qui ont pris l'initiative de venir l'aider au fur et à mesure donc il y avait plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte et moi j'ai trouvé ça vraiment cool et il y a autre chose qui m'a beaucoup touchée dans l'histoire de José c'est qu'il se met pas de limite euh, comme euh, moi quand on peut me dire euh, mais attends t'es une femme seule tu... T'as pas peur, tu ne peux pas voyager ou t'arriveras jamais à faire ci ou ça. Et bien là c'est un peu pareil, euh, malgré sa situation, malgré le handicap, malgré le fauteuil, il a voulu en van, il veut vivre en van, il veut vivre plus tard à plein temps en van, c'est son projet. Mais en fait il s'est pas dit que ce pas possible, il s'est demandé comment le faire avec ses, ses, ses, ses, ses, ses conditions, ses besoins à lui etc. et il a modelé ça. Et moi j'ai trouvé ça vraiment top. Euh, je pense que c'est aussi le message qu'il a envie de faire passer. C'est que, que tout est possible en fait. Il ne faut pas se mettre de barrière. Euh, que ce soit avec un handicap ou avec autre chose. Il ne faut pas se mettre de barrière parce qu'on est une femme. Il ne faut pas se mettre de barrière parce qu'on n'a pas d'argent. Il ne faut pas se mettre de barrière parce qu'on n'est pas dans le bon pays. Parce qu'on pense qu'on n'est pas dans le bon pays. Il ne faut pas se mettre de barrière parce qu'on pense qu'on est trop vieux, trop jeune, On a trop d'enfants. <rire> il faut... Il, il... En fait, si on rêve de quelque chose, si notre cerveau est capable de nous dire, notre cerveau ou notre cœur, si l'un ou l'autre ou les deux sont capables de nous dire, c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller, et ben c'est forcément que c'est possible. Et il faut, des fois il faut moduler, il faut adapter, il faut prendre le temps, mais je pense que là on a une belle preuve qu'il que, qu n'y a pas de barrière en fait. Si on veut, on peut, des fois différemment mais on peut. Donc voilà, et je vous laisse avec les images du 20 tour de José. Et puis bah, bon visionnage. Bonjour Bon, là je vais vous présenter mon van. Donc c'est un Renault Master euh, L2H2 que j'ai acheté en 2018. Bonjour. Et qui, euh, qui date qui est de 2015. Et moi je l'ai acheté en 2018. Donc euh, peut-être que je vais commencer par vous montrer l'équipement de conduite. Euh, mademoiselle, mademoiselle, ici. Voilà, je vais me tourner pour vous montrer un petit peu. Donc déjà, il y a un siège qui pivote, qui monte. Enfin, S'il si monte, il descend. Hein, forcément. Et puis, euh, en fait, il peut me reculer si je veux. Et donc c'est une boîte euh, robotisée. Wow vulgairement une boîte automatique mais enfin elle est robotisée et puis euh, ici j'ai cette pédale de frein ça me permet de freiner et là c'est mon accélérateur voilà alors peut-être que vous vous demandez vous vous demandez pourquoi j'ai tout ce, tout ce bordel tout cet équipement on va dire bah en fait tout simplement parce que j'ai cette particularité cette chance d'être une personne handicapée. Oh mon dieu, quel gros mot. Voilà, donc euh, je vous présente euh, mon fauteuil. Je lui ai pas donné de, de prénom, contrairement à mon van que j'ai appelé Chonchon. C'est pas grave, euh, vous rirez à la fin. Euh, bah maintenant, je vais vous présenter le reste de, de ce van. Alors, je vais euh, sauter sur le fauteuil. Hop. voilà. Et euh, donc c'est un L2H2, il me semble que je l'ai déjà expliqué. Et ce que j'ai voulu c'est avant tout pouvoir disposer de toutes les commodités qu'un humain euh, a besoin. Alors après le poste de conduite, on peut se demander mais comment je fais avec mon fauteuil pour rentrer dans le champion Eh bien j'ai un ascenseur. Oui, un ascenseur. Donc voyez je monte sur la plateforme ensuite il y a des petits boutons pour monter la plateforme sortir la plateforme baisser la plateforme etc et le mieux c'est que vous le voyez en image parce que de cette manière vous comprendrez tout de suite le quoi le quoi et le quoi et le comment voilà maintenant je vais vous montrer mon coin cuisine c'est par là Bon, alors le coin cuisine, il se compose de deux parties, la partie pour cuisiner, donc tout ça est, est amovible, hein. je veux dire, euh, il y a un coin cuisine, mais euh, si je veux, je peux le faire là-bas. Donc, la boîte, et le petit coin cuisine, je vais me faire un café, un chocolat ou même euh, un bœuf bourguignon. non pas le bœuf bourguignon. voilà, donc c'est un truc tout, tout à fait classique, Voilà. Hop. Et là, bah, c'est mon, c'est mon évier. Bon, là, c'est mon bordel. Mais bon, qui sait qu'il n'y a pas de bordel dans un, dans un van avec, euh, voilà, un petit tube qui garde, la, qui garde la, comme mon oreiller. Il garde la mémoire de forme. Il a une mémoire de forme. Voilà. Et là, j'ai ma glacière. Une petite glacière de 30, 30 litres et quelques avec euh, oups pardon quelques quelques bidules voilà ici c'est le plan de travail là dessus j'y pose mon ordi euh, des cahiers quand j'ai envie d'écrire euh, et puis euh, je peux aussi euh, y manger. Voilà. C'est un plan de travail où, dans lequel je peux passer en dessous si j'ai si envie hein, puisque je peux enlever, il suffit que j'enlève les boîtes. On l'a fait euh, vraiment à la hauteur à moi qui est adapté à ma morphologie et voilà ça me permet largement de, de poser l'ordi et, et tout ce qui va bien. Donc sous, le, sous ce plan de travail, j'ai euh, des tiroirs, hein, et non, je ne vais pas les ouvrir, c'est le même bordel que dans l'évier. Voilà, ici euh, j'ai des boîtes qui me permettent de ranger des petites choses, un aspirateur, euh, du, du bricol, etc. Et ces petites boîtes, lorsque je suis accompagné, peuvent aussi servir d'assises. Si, si, je vous promets s'asseoir dessus bon moi j'en ai pas besoin mais on peut vraiment s'asseoir dessus voilà donc euh, voilà je les remets là je les attache parce qu'elles ont tendance à s'en aller les, les les coquines voilà ça tient donc euh, je peux vous montrer euh, ce, ce système d'éclairage donc j'allume voilà alors je l'ai voulu en, en deux parties Puisque là, il y a le coin cuisine et vaisselle d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, et je peux allume, garder l'un, garder l'autre. Et puis, euh, les, les boutons, c'est des boutons sensibles, en fait, qui, qui permettent de faire une variation de lumière comme à la NASA, en fait. Vous hein, voyez hein Et donc, hop, j'éteins. Donc, euh, il y a aussi une barrette de LED. Euh, non, pas une barrette de... Voilà, une barrette de LED. Si je veux alors je sais pas si on voit bien parce que comme on est en plein jour voilà si je veux une ambiance un petit peu voilà je, voilà et donc je l'éteins et puis voilà euh, bah j'ai aussi une, une autre petite lampe d'appoint avec une télécommande et puis la fameuse la fameuse est bien connue de tous les vanlifers et vanlifeuse on dit vanlifeuse ou vanlifeienne non vanlifeuse voilà, et là je vais m'exploser le nez, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon. Euh, en fait, ce système d'éclairage euh, m'a obligé à imaginer un, une astuce. Pourquoi Parce que euh, le, la nuit, euh, ben voilà quoi, je suis allumé, j'ai mon éclairage d'allumé, je sors, et quand j'arrive en bas, je me dis Ah zut, j'ai oublié d'éteindre la lumière qui apparemment n'est pas à tous les étages. Donc, j'ai trouvé un système avec une petite télécommande ici qui que je peux atteindre puisque ce système, comme vous l'avez vu, pivote et donc je peux l'atteindre de l'extérieur. Je tends mon bras. Ça, c'est encore des choses que je peux faire. Euh, non, mais je dis ça parce que, par exemple, les personnes tétraplégiques ont du mal à tendre leurs bras. Mais voilà, moi, je peux le faire. Et quand j'appuie sur ce bouton, hop, ça coupe la lumière. Et voilà, c'est une, une des astuces que j'ai mis en œuvre dans ce van en foirefouillant sur tous les sites. Je ne vais, vais pas les dire tous parce qu'il va falloir en dire une sacrée liste. Ici, j'ai mon chauffage à l'intérieur. C'est un webasto chinois avec de 5000 watts et euh, qui, dont le, le gasoil est pris directement dans la cuve. De gasoil du, du, de Chanchon. Ici il y a la sortie de l'air chaud, même très très chaud, puisque j'ai mesuré il sort à au moins 80 degrés. Et puis il y a le panneau de contrôle là-bas avec une télécommande qui doit être quelque part. Donc là on est dans une sorte de couloir qui nous amène à la porte arrière et dans ce couloir j'ai mis plusieurs choses. Des espaces de rangement voilà, qui sont protégés par un petit filet voilà, là mon lit je le montrerai après, et ici encore euh, des, des rangements ou euh, qui sont en rapport avec, euh, avec ce qu'on utilise dans un lit par exemple euh, un oreiller, ma couette qui est là, voilà et puis euh, du bricolage c'est un peu perso donc je ne vais pas vous montrer mon pyjama hein d'accord, voilà bon, puisqu'on était dans le dans l'espace rangement, je vais maintenant vous montrer un rangement que j'ai au dessus de ma tête. Et oui, c'est un L2 H2, donc euh, je me suis dit autant profiter de cet espace. Regarde-toi. Voilà, alors la manique elle est un petit peu particulière, il faut que je mette en dessous, mais pas trop, et puis ça commence. Je soulève ici, c'est pas très lourd. Et puis, je défais ma petite corde. Et l'espace de rangement apparaît. Tada! Je vais vous montrer mon lit et comment, euh, comment il se défait. Donc, il faut commencer par euh, cette corde. Ici, là. Voilà, je défais ici. Tac après je défais ici ça, ça fait office de, de pied en fait voilà quand la planche elle, elle est rabattue et puis euh, je défais aussi ici voilà la corde voilà. en fait il tombe pas parce que on a mis euh, des aimants euh, qui font que euh, il tient tout seul. Et voilà. Je le baisse comme ça. Il y a le matelas qui se défait. Donc je fais ça. Et ça. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant le coin toilette. Donc on a on a voulu. Euh, la porte elle se coince un petit peu parce que c'est quand même la van life hein? donc la van life voilà et ben oui c'est comme ça il faut bien trouver un système donc la porte c'est un, un store en fait, je voulais quand même pouvoir fermer et donc euh, c'est un store qui tient tout seul pour le moment ça fait pas guillotine et euh, quand il sera terminé parce que il n'est pas fini je pourrais prendre ma petite douche ici en attendant c'est des toilettes sèches, c'est un peu le bordel euh, c'est des toilettes sèches avec un seau en inox, un sac plastique, le seau de de sûr voilà en fait la structure c'est une planche que, qui m'a été donnée par un par un menuisier c'est euh, des structures une structure qui tient le seau en polystyrène extrudé. Donc euh, voilà, il y a une séparette pour que ça sépare les liquides et les solides. Et euh, bah, ça m'a sauvé la vie euh, à de multiples occasions. À côté de mes tonnettes, il y a l'électricité qui est dans ce coin. Alors, cette électricité, bah, c'est l'électricité solaire. J'ai 500 watts solaires euh, au toit. Et puis j'ai deux batteries de 165 ampères-heures dans le coin, les fusibles qui vont bien. Même le mien des fois il pète, donc c'est normal. Et euh, bon, ben bah, je sais pas si on peut le dire, mais bon, je pense que tout le monde, tout le monde connaît, c'est du Vitron, hein avec une connexion Bluetooth sur mon sur l'application euh, euh, de mon portable qui me permet de voir la consommation, ce qui reste en pourcentage de batterie. Et voilà. Marie voyage dans l'Afrique avec Morphée, Iris et puis Litchi. À bord de leur Renault Master, parcourt le monde dans la bonne humeur.